Alors là les amis je pense que j'ai pas besoin de présenter euh, ce qui se passe Vous avez vu le titre, vous voyez devant vous Je crois que tous les Vosgiens vont être euh, contents Et je crois que les Coaster fans aussi un petit peu Je suis très contente. de vous retrouver les amis Salut, salut, oui, intro très bizarre aujourd'hui On se retrouve sur euh, Planète Coaster Pour une vidéo découverte d'un parc d'attraction Qui n'a pas été fait par un abonné Je mettrai en description le parc d'attraction Il s'agit de Fré Pertuis, une reproduction de Fré Pertuis, En tout cas c'est comme ça qu'on nous le vend L'entrée c'est plutôt bien parti Alors tout n'est pas parfait, j'ai déjà à peu près regardé en Hauteur, un petit peu, tout n'est pas parfait, mais en fait, il a fait un l'auteur a fait un parc fonctionnel, donc c'est Frépertuis, euh, mais avec quelques modifications de sorte à ce que ce soit fonctionnel sur Planet Coaster. Donc, vous allez très vite comprendre l'idée, puisque du coup, pour ceux qui connaissent Frépertuis, alors petite présentation, pertu City, c'est un parc rétraction dans les Vosges euh, de type familial, de type western, voilà, euh, bien sympa. Euh, pour petits et grands, forcément, les sensations sont pas... Quoique, maintenant, il y a du nouveau. Hein. Par exemple, vous voyez la tour infernale là-bas, du coup. Euh... Donc, c'est super cool de l'avoir fonctionnelle sur Planet Coaster. Bah, du coup, c'est vrai que euh, c'est plutôt sympa. Mais il n'y a pas non plus des gros coasters de malades. Euh, ça, c'est clair. Mais euh, ça reste un par attraction familial super sympa. Et donc, l'entrée, vous voyez, déjà là, on... c'est pas l'entrée euh, exacte du parc. Euh, ça ressemble pas... À à 100% à ça mais c'était pour que ce soit fonctionnel j'imagine et c'est vraiment euh, bien fait euh, donc l'entrée normalement ici il y a un grand parking hein, pour vous donner une idée il y a un grand parking etc il y a une route euh, un petit peu plus loin je sais plus trop vraiment mais donc ça ressemble enfin c'est pas comme ça mais il fallait bien que les visiteurs puissent rentrer d'ailleurs juste pour regarder un peu on va regarder un peu les backgrounds derrière ouais voilà d'accord l'entrée du parc est là mais ça c'est pour faire à la, la planète coaster euh, wouh ça c'est bon bref on va euh, on est là pour rentrer quand même Frépertuis bien sympa donc on va utiliser l'entrée bien évidemment mais euh, ça me semble bien parti avec évidemment à l'entrée le truc emblématique de Frépertuis je trouve emblématique parce que ça fait un petit moment qu'il est là c'est le cactus moi je me souviens le cactus donc alors on va rentrer je vais arrêter de parler on va rentrer je me suis pas spoil hein, j'ai juste regardé de haut pour, pour essayer de comprendre donc là je rentre bonjour et euh, et bonjour oui alors pour ceux qui connaissent voilà vous allez pouvoir euh, juger je vais mettre pause le jeu pour gagner un petit peu de FPS. Vous allez euh, me dire si vous trouvez que c'est ressemblant ou non. Pour le moment, dans l'idée, c'est plutôt pas mal. Alors on a ici donc une petite. Euh, une petite scène, voilà. Ah oui, c'est pour que les visiteurs. Voilà, ça c'est pour que les visiteurs puissent.. Euh de divertissement, voilà. Bon, en gros, il y a un petit pirate qui parle et c'est le cas. Il est en train de bouger un petit peu, donc un pirate qui parle. Voilà une petite animation ici, c'est bien sympa. Donc le cactus juste ici, euh, qui est une petite tour infernale. Euh, enfin, infernale, comment on appelle ça du coup Parce que moi j'appelle ça tour infernale depuis que j'ai 12 piges, donc frérot, je sais pas comment ça s'appelle. Un hein oui, oui, oui, bah attends, comment on appelle ça là-bas par exemple euh, Il est là, hop, comment on appelle ça On appelle ça un golden, ah bah oui, c'est le golden driller du coup. Bon, on, on, vient, on y viendra après, mais le nom. Scriminator Bon, bref, c'est une petite tour. Voilà, euh, je vous souviens quand j'étais petit, j'avais peur de la faire. Bon, forcément, euh, c'est pas ouf du coup, finalement. Mais c'est très sympa. Ici, boutique souvenir. Ici, boutique souvenir. Bien faite, bien faite, bien faite. Voilà, avec à l'intérieur, il euh, n'y a pas d'intérieur, mais c'est pas important. Mais donc, voilà, petite boutique souvenir ici. L'entrée du euh... Alors, il a vraiment utilisé les mêmes noms Cine Desperados. Hein Cactus, ah, l'entrée du cactus est là. L'entrée du cactus est là c est... Ah oui alors par contre il s'est vraiment fait plaisir C'est exactement ça euh, Bon ça fait longtemps que j'ai plus fait hein, pour être très honnête avec vous Mais il y a bel et bien cet escalier là De cette façon tu te mets là et tu fais le Ouh Nice Il a fait les sièges et tout donc là évidemment c'est pas une vraie euh, Attraction qui fonctionne sur Planet Coaster Il a utilisé des rails pour faire le machin Donc en gros ça monte ça fait aussi un truc euh, Voilà un petit à coup Et puis la, la, la, la sortie qui est Juste ici euh, Je sais pas je crois pas que ça se passe par derrière, je sais plus. Ah, c'est peut-être pas exactement comme ça, pour le coup, il faut bien trouver quelque chose. Euh, le train, attention, il y a un petit train qui fait le tour du parc par ici, donc il faut regarder à droite et à gauche avant de traverser, de toute évidence. Le pont, attendez, parce que là, je vais m'égarer, là. Je vais partir dans tous les sens. Le petit pont avec les jets d'eau, ici, c'est exactement ça. Ici, on a le... Waouh On a le rodéo, frérot On a le rodéo Par contre, je savais pas qu'on pouvait faire ça sur Planet Coaster. What je savais pas qu'on pouvait faire ça sur Planet Coaster. Ok, bref, donc on a le rodéo Magnifique. Oh, animated stuff. Euh, par contre, ça c'est ce que je recherchais euh, dans le workshop, j'ai jamais trouvé. Ça c'est bon à savoir, ça. Ça, je vais le garder. Je vais le garder pour moi. Par contre, je vais mettre 10 heures parce que là, il va commencer à faire nuit, c'est chiant. Ok, je remets le jeu en pause. Euh, on va revenir, donc le carrousel ici, bien évidemment, le petit carrousel. Bon, bah forcément, l'entrée, la file d'attente, c'est pas comme ça, mais bon. Euh, Planet Coaster oblige hein. euh, Planet Coaster oblige Je veux revenir au début là Je veux revenir au début Parce que là on est en train de s'égarer Donc là il y a l'entrée Donc là on a un petit resto euh, Bon les toilettes Je vais être très intéressant avec vous Je me souviens plus Il y a des toilettes ici Donc là des petites euh, Une petite terrasse Bon normalement il y a beaucoup plus de bancs évidemment Et donc là Le truc ultra stylé euh, Mais du coup Qui n'a pas été Si ils l'ont fait Il l'a fait Iceland Adventure euh, c'est exactement le même tracé Bon après il est, il est pas complexe les... C'est exactement le même tracé Donc c'est un, un truc d'eau où on s'envoie de l'eau en fait de, Dans la gueule de tout le monde Ce qui est absolument génial euh, Bon vas-y on va, on va aller par là je, je vais partir dans tous les sens les gars je suis comme un enfant C'est très très très bien fait pour le coup Donc là bon après faut il faut s'imaginer qu'il y a beaucoup de vie hein. Il y a beaucoup de vie là il y en a pas euh, Le pirate qui nous accueille Donc là à tout moment on se fait pchit pchit Non on a le truc de photo ici mais oui, il y a le truc de photo juste ici. Donc là c'est la sortie de, du truc de bateau. Est-ce qu'il a mis le sèche euh, le sèche machin Il a pas mis le sèche machin. Il a pas mis il le... faut pas exagérer. Normalement, il y a un truc pour se sécher. Ils sont vraiment forts à euh, Frepertu parce que normalement, quand tu vas là-bas euh, si tu y si vas pour te faire mouiller ben bon bref. Donc là tu peux donc c'est la file d'attente. Donc là il y a les bateaux qui bah attends. Attends attends, il faut que les bateaux euh... faut que les bateaux euh, fonctionnent. Voilà. Et donc là, tu peux te faire arroser la gueule. Mais nous aussi, on peut leur arroser la figure. Est-ce qu'il a mis des machins Non, il a pas mis des machins. C'est quoi ça Pourquoi il y a un pont qui monte là C'est nouveau ça ou c'est un truc qui a été rajouté euh, pour Planet Coaster Alors ça, je ne je sais pas du tout si ça existe. Euh, pour vous dire, voilà, ça fait longtemps que je suis pas allé à hein. Mais ça, est-ce qu'il y a ça C'est peut-être nouveau ou c'est peut-être... Pour ajouter quelque chose dans Planet Coaster, je sais pas. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est de faire ce fil d'attente. Euh, bon, là, il me semble qu'il y a de. Il manque de la structure. Hein. Il manque de la structure. Est-ce qu'il a mis le feu, là Quand le bateau passe, il y, a une... il y a un grand truc de feu quand tu tires dans une cible, il me semble. A mon avis, il l'a mis. Hein. Enfin, je pense qu'il l'aurait mis. On va voir. Je vais en accélérer un petit peu. Non, visiblement. Oh, il l'a mis Il l'a mis yes mec c'est exactement ça voilà bah, parfait parfait il a mis le truc de feu ok donc là tu passes par dessus tu descends par là attention c'est un petit peu raide ok là je me souviens plus exactement euh... ah oui parce que t'as un raccourci normalement là là t'as un raccourci que tu peux prendre du coup qui n'a pas été fait mais eh, c'est pas facile là c'est l'endroit où tu te fais le plus arroser où tout le monde est dans la merde <rire> et puis là t'arrives et tu peux faire un petit tour de bateau très bien et t'as la sortie juste en face Exactement à l'opposé ouais, C'est parfait C'est exactement parfait. Et puis la petite boutique souvenir euh, Qui n'a pas été fait pour des raisons évidentes Ok ça je valide Parfait ça je valide aussi C'est exactement ça et d'ailleurs pour vous dire Oh la fumée et tout c'est incroyable Pour vous dire quand j'ai découvert Planet Coaster Au tout début donc vous regardez ma première vidéo sur Planet Coaster Quand j'ai vu le truc de crâne j'ai tout de suite pensé à Pensé à ça Mais oui il y a des requins aussi j'avais oublié Incroyable Incroyable, exactement ça. Donc là les gens peuvent arroser. Voilà, là on peut arroser les gens. Oh, mais c'est trop bien fait. Enfin, c'est simple, mais dans l'idée c'est exactement ça. Et puis là tu peux... Mais oui, il a mis les trucs télécommandés, les petits bateaux là. C'est des petits bateaux télécommandés que tu peux guider ici, voilà. Mec. Ah, il s'est fait plaisir le mec. Super bien fait, hein. Super bien fait, ok. Continuons, ça m'excite. Donc là, le rodéo, on a tout vu. Le cactus aussi, là, c'est derrière. J'aime pas trop ce coin du parc, pour ainsi dire. Voilà, c'est un coin du parc qui ne sert à rien, je trouve. Euh, on a quoi d'ailleurs euh, On a aussi de quoi manger, petite terrasse, etc. Euh, des petits jeux par-ci, par-là. Euh, ouais, c'est vraiment un endroit que, que je, je, je suis jamais vraiment allé dans Frépertu, pour être honnête avec vous. Voilà, donc là, on a. Enfin, sauf pour le resto ici, avec les pierres tout autour, bien sûr. Bon, il s'est pas cassé la tête, il a bien raison. Là, on a donc le bateau pirate. Le bateau pirate par ici, tac, il est là, il est beau Magnifique, ok, c'est parfait La sortie, elle se fait de ce côté Je sais plus si c'est comme ça Oui, il me semble que c'est aussi comme ça Ah oui, parce que ça rejoint un chemin qui mène Oh la vache, c'est complexe hein, Frépertuis <rire> Non, pas du tout Non, c'est bien sympa, ça a été super bien fait Pour, pour le moment là, je suis vraiment surpris euh, Surpris de manière positive Bah écoutez, on va passer par derrière On va passer par derrière, donc là on a Ah oui, donc là c'est une attraction pour enfants Voilà, ça fait en gros, euh... Voilà et puis ça tourne aussi Ça tourne bon là évidemment pour des raisons évidentes Ça n'a pas été bah c'est pas une vraie attraction La file d'attente a été bien faite Très bien ah oui là il y a un c'est quoi là Oui oh, du coup c'est pas comme ça Mais il y a une attraction ici Ah c'est un truc je crois il faut tirer à la corde Tu tires à la corde et ça te permet de monter en haut C'est tout Il me semble que c'est tout voilà c'est pour les enfants C'est sympa euh, Très bien ok d'accord Au bon, moins ça me permet de... aussi de me rappeler des souvenirs euh, Je n'ai jamais fait cette attraction Là, on a quoi On a des petits trucs. Euh... me souviens même plus de ce qu'il y a là. Ah oui, c'est des petits jeux, non Pfft. Alors là, mon pote, me souviens plus. Là, on a une grande roue. C'est des voitures. C'est l'emblématique hein, de Frépertuis. Parce qu'il me semble que c'est un truc qui est très vieux qui existe depuis le début de Frépertuis d'ailleurs. Une grande roue où euh... c'est des, euh... des petites calèches là où je sais plus trop. Euh, donc voilà. Ouais. Bien fait aussi là. Bien fait à ce niveau là en tout cas. Et là, on a. Ah oui Là, c'est les chevaux C'est les chevaux Non Ah ouais, bah oui, ça n'existe pas sur Planet Coaster bah super bien fait super bien fait bon franchement d'ailleurs l'auteur est-ce que c'est un français un vosgien ou est-ce que c'est un un mec un anglais ou quoi une bonne question euh, très sympa là j'avoue j'ai jamais fait cette attraction là donc je peux même pas vous dire je suis jamais allé vraiment là en fait à vrai dire je crois que j'ai jamais fait les chevaux d'ailleurs même quand j'étais petit j'ai jamais fait les chevaux ici ça m'a jamais intéressé mais très stylé là il y a un truc de boule attendez où ça c'est pas là bonjour c'est un cul de sac je ne sais pas où je suis Y'a pas des trucs de boules Attendez, normalement y'a un truc de boules. À moins que ce soit là. Ah, c'est à l'intérieur là. C'est à l'intérieur là, normalement. Bon, du coup, ça a pas été fait. Il me semble que c'est là, hein. Oui, à l'intérieur y'a un truc de boules. Vous savez, les boules pour les bébés là. Enfin, pour les bébés, non, pour les enfants quoi. C'est trop rigolo. Ok. Euh, puis là, je sais même pas ce qu'on a, frérot. Ça va être un restaurant, quelque chose comme ça. J'ai hâte de faire le coaster, hein, Parce qu'il y a du coaster à faire. Il y a deux coasters, je crois. Y'a que deux coasters oui, y y'a que deux coasters. What? Ok. Là, c'est. Ah ouais, là, c'est les Tom et Jerry. là. Moi, j'appelle ça Tom et Jerry. C'est Mexicain. Voilà, en gros, c'est les chapeaux Mexicains qui tournent et tout. Avec la file d'attente qui fait le tour là. Exactement. C'est parfait. Très bien. Là, on a les tacos. Les tacos, pour des raisons évidentes qu'on ne va pas faire. On va les faire passer, mais on va pas les faire. Par contre, là, les mines. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai Bon, le circuit, c'est ça. Il s'est bien fait plaisir. Bah voilà les tacos. C'est magnifique. Nouveau, nouveauté, post-office What Il y a une nouvelle attraction ici, là Mais pareil, est-ce que ça existe Ouais, je pense que s'il l'a mis, c'est que ça existe. Ah Ça, tu vois, je connaissais pas. Hein. Ça existait pas, en tout cas, euh, à l'époque où j'étais sur euh, sur euh, Freepertui. Bon, les tacos, ça y est, ils sont là. Ça roule, incroyable. Les tacos, je les ai fait une fois pour rigoler. Mmh, mais c'est tout. Oh là là, j'ai hâte de faire ce coaster, les gars. Évidemment, hein. le meilleur pour la fin. On a ici... Qu'est-ce qu'on a ici Entrée grotte, mais oui, il y avait une petite grotte, mais il me semble, il me semble que aujourd'hui ça n'existe plus, à moins que ça a encore changé et c'est pas impossible. J'ai hâte d'aller voir un jour de nouveau d'y retourner pour voir, mais d'accord. Il euh, y a une sortie à cette grotte, <rire> juste là, voilà, c'est un labyrinthe le truc. Parce qu'à une époque il y avait une grotte, il y avait même une attraction à l'intérieur. Pour ceux, pour les anciens peut-être, vous vous en souviendrez. Et ça n'a pas duré longtemps. Après, c'était fermé. Ensuite, c'était de nouveau une grotte. Et ensuite, c'était refermé. Et la dernière fois que je suis allé à Frépertuis, il n'y avait plus rien ici. C'était juste nul. On pouvait pas y aller. Donc, est-ce que maintenant, il y a quelque chose comme ça C'est une très très bonne question. Là, on peut manger des glaces. Là, on a les toilettes, évidemment. Ça, je m'en souviens. C'est mes toilettes préférées. On a les bûches. Mais oui, on a les bûches. Donc, ça fait trois coasters. Si on peut qualifier ça de coaster, moi, je m'y connais pas, les gars. Je m'y connais pas. Et donc, ça fait trois trucs qu'on va pouvoir essayer. Euh, ça passe par là l'attraction Oh je me souviens même plus Ah oui ça oui Voilà, bon, c'est une partie qui est un peu moins ressemblante Du coup Euh. Mais si attendez il y a un autre Il y a un autre truc à faire Il y a un autre truc à faire Est-ce qu'ils l'ont fait Attendez Est-ce qu'ils ont fait qu il fait... y a un autre truc Attendez Ça c'est les Ça c'est les mines Bon, c'est pas exactement parfait c'est pas exactement comme en vrai attendez je viens de penser qu'il y a un alors là je suis perdu il y a un autre truc au... oui là non alors là oui alors là c'est une aire pour les enfants alors là on a oui alors ah, ça part en couille là on a les bouées les bouées bi... oh, c'est vraiment bien fait hein. oh Ah, c'est vraiment bien fait hein. c'est vrai que j'aurais pu faire des trucs comme ça sur mon parc là c'est pour les enfants pour se splatcher à l'eau là il y a de l'eau qui coule de haut là voilà ça, c'est un super, enfin, euh, c'est un super coaster pour le parc en vrai. Hein. Pour Frépertuis, ça, c'est un super coaster, bien connu, le Timber Drop. J'ai hâte, on va le faire, les gars, on va le faire, on va le faire. Mais d'abord, attendez. Donc là, on a les mines qui passent là. Mais il y avait pas une attraction là Y a pas une attraction genre euh, sur des rails, des rails lentes Et il y a de la, euh... mais qu'est-ce que c'est que cette merde Je suis perdu là. Je connais plus le parc. Bon, là on a la tour infernale, donc le golden euh, golden driller incroyable. Il est incroyable. En tout cas Frépertuis, il est incroyable. Après c'est une enfin, c'est vraiment une chute pour Frépertuis, parce que Frépertuis ça reste un truc pour moi euh, très familial. Bah C'est très sympa d'avoir ajouté ça. Voilà, comme ça, ça ça plaît à tout le monde. Mais il manque une. Euh, il manque une attraction, à moins qu'elle n'existe plus. Hum, là c'est pour.. Euh, je sais que là il y a les enfants qui peuvent récupérer de l'or. Quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas une attraction là ah mais, si. mais si elle est là Mais non ça c'est les mines Non non attendez ça c'est les mines Ça c'est les mines qu'on va faire On va faire ça dans un instant Mais il a pas une attraction où il y avait des mannequins et tout Elle existe plus frérot Je pense qu'elle existe plus euh, Là c'est la gare pour le train qui fait le tour Voilà on peut prendre un petit peu de, de hauteur Pour euh, se rendre compte du truc Euh ok bon Je continue de faire le tour et après on fera les coasters les gars On fera les coasters après Donc là le timber drop euh, vite fait on va regarder la file d'attente encore une fois Nice Nice nice nice Donc voilà là on a deux fils Magnifique Ah bah c'est ça en fait Ok parfait super euh, La sortie d'ailleurs elle se fait par ici Voilà tac bam bam magnifique Ok euh, On a ici euh, un petit truc euh, pour, les, pour, les, pour, les, pour les jeunes Un petit truc qui tourne quoi Enfin Comment on appelle ça tu m'as compris euh, c'était un truc comme ça que je voulais faire sur mon Planet Coaster d'ailleurs pourquoi je l'avais pas fait je ne sais pas, il a utilisé quoi ah ouais mais il a utilisé des cartes comme ça hein bonne idée ouais d'accord ok, euh, il se passe plein de trucs dans ma tête, ah oui ça c'est Il euh... a pas ça sur Planet Coaster euh, dans les attractions ah c'est peut-être pas la même chose aussi c'est un petit peu plus sensationnel il me semble euh, dans les. oui voilà regardez, overpower oui non rien à voir oui, voilà bon, c'est un petit truc d'enfant qui... qui tourne un petit peu quoi c'est bien sympa <rire> euh, là on a What C'est quoi, ça Quoi y... C'est nouveau, ça Ils ont encore ajouté un nouveau truc Ok, des bûches pour enfants à mangue... Ah, là, c'est pas la rivière sauvage, un truc comme ça Genre un truc pour enfants Parce que là, il y a les vraies bûches. Ah oui. Ah oui, oui, et là, tu te fais bien éclabousser comme il faut. Là, on a les chevaux. Euh, J'appelle ça les chevaux. Euh, ah oui, donc c'est pas c'est pas comme ça mais c'était pour le... Parce qu'il y avait pas le choix d'accord Ah c'est sympa En gros le truc qui tourne et qui fait ça quoi Bien sympa Il y a des autobox Mais il y a plein de trucs qui ont changé ou c'est... Waouh Ça fait très longtemps que je suis pas retourné à frais frérot Ah oui là il y a aussi... Mais non elle est là la rivière sauvage Voilà ça c'est le truc de très très très enfant ça Ça c'est pour les très très très enfants Mais du coup ça... Ça je connais pas du tout frérot Très bizarre Très bizarre Et là on a le truc qui tourne sur lui même Ouais bon c'est ça hein. Ça sert à rien de, de le faire Et Il y a des autobox aussi Mais. Il y a combien d'autobox Qu'est-ce que c'est que ça Mais est-ce qu'il a rajouté des attractions Pour rajouter des attractions Ou est-ce que c'est vraiment des attractions qu'on retrouve dans le parc parce que là j'ai l'impression qu'on m'a menti <rire> Bah c'est bien du coup Bah après là il a... c'est vide Là Là il y a un écart un peu trop important Il est... y a quelque chose qui est bizarre Mais pour le coup c'est vraiment ça structurellement parlant C'est super bien structuré Et c'est vraiment stylé Donc là on a les bûches euh, En vrai je propose qu'on les fasse pas On va faire le circuit mais on va pas les faire C'est bon les bûches c'est pas non plus euh, Sensationnel Mais donc voilà à peu près euh, l'idée Donc le circuit il est bon hein il est bon, peut-être pas parfait, je sais pas. Enfin, pas parfait, je veux dire dans le sens reproduction. Hein. Euh, ça paraît vachement haut. Ça paraît vachement haut, mais en, en soi, c'est. C'est Ça va. Hein. Peut-être un peu moins haut, je sais pas. Je saurais pas dire. En tout cas, voilà. Et donc là, on a la file d'attente. D'ailleurs, est-ce qu'il y a les escaliers en haut Oui, il y a les escaliers ici. Ok, putain, il a super bien géré hein, le mec. Hein. Il a super bien géré. Hein. Ah, J'aime beaucoup Ok bah du coup les gars On va s'attaquer au coaster Ah oui ça c'est un truc Ouais euh... eh, c'est ça Et tu t'envoles aussi Ah c'est rigolo J'aimais bien faire ça Quand j'étais petit par contre Ok Du coup les gars On va faire les deux coasters On va faire les mines Enfin la mine du coup Et on va faire le euh... Ouais le Looney Turns Mais du coup le Timber Drop On va faire ça les gars Tout simplement On est y pas Je me souviens pas Qu'on avait les tacos Juste à côté par contre Ça c'est ça Ce qui me paraît déjà bizarre Dans un premier temps Bon là normalement ça fait un, un truc très arrondi ouais. Ça c'est vraiment le truc dont je me souviens Et qui n'a pas été euh, respecté Attention Voilà. Faut bien dire un truc qui ne va pas Puisque tout le reste est vraiment stylé puis, Alors là c'est pareil ça, ça, ça monte comme ça et puis après ça monte plus fort Pour moi euh, c'est pas vrai À moins qu'ils ont changé le truc Mais ça m'étonnerait aussi quoi Pour moi c'est tout sur la même... Euh... C'était peut-être pour des raisons pratiques de distance qu'il a fait ça. Ouais, je pense que c'est pour une raison de distance. Mais il faut se dire que c'est vraiment la, la même chose, quoi. Allez, on est parti. On va kiffer. Donc là, en général, les gens nous regardent de là. Voilà, justement, ah, incroyable. Et c'est parti. Wouhou ouais, d'accord. Il sait pas. Très étroit ouais, c'est cette vue qu'il faut regarder en vrai le ralentisseur ici au niveau du circuit on est bon euh, Planet coaster oblige hein. euh, ça peut pas être euh, tout exactement pareil mais dans l'idée c'est ça et là c'est un endroit qui est enfin j'aime beaucoup ce, ce truc là ici Et c'est fini et on va voir comment ça s'en sort Ok très bien Ah c'est pas mal hein C'est pas mal et non là, la file d'attente à gauche Avec les gens qui attendent comme des euh... Ouais bah du coup forcément c'est pas pareil non plus Planète coaster oblige Ah bien sympa ça Bien sympa ça me plaît bien Ça me plaît bien regardons les en action Bon là du coup c'est pas exactement comme ça non plus Forcément Et les wagons ne penchent pas euh, De cette façon c'est très bizarre, pourquoi c'est bugué, là, comme ça, ici Enfin, c'est pas bugué, mais c'est... Les, les, les cartes, ils ont un comportement bizarre sur le, le jeu, là. Mais là, c'est pro... enfin, c'est le jeu qui, qui fait des trucs bizarres, je trouve. Après, je m'y connais pas, mais, mais du coup, voilà. Je suis déçu qu'il n'y ait plus l'attraction. C'était un manège, enfin... C'était un truc qui était super sympa, là. Je sais pas où il est, du coup. Mais il me semble qu'il était là. Mais en fait, ça passait à l'intérieur même de ce truc, là. Je vérifie, hein, sait-on jamais Non, là, y a rien... Non il a rien Je pense que le, le truc Pour les anciens Ceux qui sont allés à la à l'ancienne Vous voyez peut-être ce que je vais dire C'est un truc qui allait à 5 à l'heure Je savais pas qu'il y avait du feu là C'était un truc qui, qui allait à 5 à l'heure Sur rail Et il euh, y avait euh, voilà des animations Pff Voilà c'est <rire> Avec des animatronics et tout Donc voilà Allez on va faire le Bon ça on va pas faire pour des raisons évidentes Par contre on va faire le timber drop Là je suis très très très curieux euh, de voir euh, comment ça a été réalisé. Allez, on est parti. Ça y est, le démarrage. Ok, ça déjà c'est c'est déjà un petit peu plus fidèle avec euh, l'autre wagon qui passe. La montée. Alors la montée, elle est quand même très très droite, hein, il me semble. Hein. Là, je trouve qu'elle est même pas encore assez droite. Ok, c'est rapide. Et là la descente un peu à l'envers Exactement Exactement Comme dans euh, Lost in Space Mon attraction sur euh, mon parc Emco Park Ah je me souviens plus si c'était comme ça par contre Mais je pense que oui mais je me souviens plus j'ai plus de souvenirs Allez à l'envers On revient C'est marrant je me souviens plus que c'était comme ça Et là normalement wow, La petite vrille Oula Oula Ah oui, non, mais là, c'est... C'est très stylé, oui, d'accord. Mais là, c'est vraiment version Planet Coaster. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment Planet Coaster. On est bien d'accord parce que... Ah oui, oui, là, c'est vraiment Planet Coaster. Là, ici, il me semble que c'était droit. Hein. C'était pas censé descendre. En tout cas, pas comme ça. Et il y a deux, euh, il y a deux vrilles, il me semble. Enfin, J'appelle ça d'Evry, je suis désolé les gars. Mais les... oui les... Ça, il y en a deux, alors que là, il n'y en a qu'une seule. Je crois, hein, de, de mes souvenirs. Hein. Mais, euh, mais par contre, dans l'idée, bon, bah dans l'idée, c'est ça. Hein. Dans l'idée, c'est ça, et franchement, c'est ultra stylé. C'est écrit cool, là. Hein. frais Pertuis, City, Vosges, 88, Lorraine. Théo54, et eh ben voilà l'auteur. Théo54. 54. 54. Et eh ben un gros big up à toi, du coup. Voilà, c'est bon. J'ai la réponse à ma question du début. <rire> excellent. Excellent, excellent. Bah super bien fait, franchement, pour le coup. Je valide à 100%, je suis fan, moi j'adore euh, faire quelque chose dans la vraie vie et le voir retranscrit dans un jeu vidéo. Vous savez très bien par exemple Europa Park sur Minecraft, moi ça me fait kiffer tu vois. Et bon là du coup j'ai plus trop de souvenirs d'Europa Park, il faudra vraiment que j'y retourne pour avoir de nouveau des, des, des, des trucs magnifiques. Mais là, voir Prépertuit, euh, sachant que vraiment quand j'étais enfant on y allait très souvent, Bah, ça fait quelque chose de... de... Ça fait quelque chose quoi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça a été vraiment bien, bien reproduit, version Planet Coaster, pour que ce soit le plus fonctionnel possible. Et dans l'idée, franchement, c'est excellent. Donc franchement, je, je valide. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas le pouce bleu. Tout sera en description. N'hésitez pas à mettre GG à Théo, du coup, dans les commentaires. Voilà. Théo, si tu passes par là, euh, voilà. Grand, grand, grand GG à toi. Et à très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.